En fait, si la participation est assez importante, les feedbacks sont envoyés aux doyens et aux doyennes en plus des professeurs, ce qui permet de visibiliser leur travail positif et d'améliorer les problèmes soulevés par les étudiants et les étudiantes. Et donc, en réaction à ces sondages, les professeurs vont pouvoir, par exemple, adapter leur rythme de parole, créer de nouveaux supports de cours, créer, par exemple, des notes en ligne et toute autre suggestion que vous pourriez avoir pour, pour rendre votre expérience du cours meilleure. C'est en recueillant euh, une partie de feedback que j'ai été amenée finalement à réfléchir à une nouvelle manière de, de fonctionner. Et je me rends compte que les étudiants ont besoin que chaque activité qu'on leur demande de faire soit valorisée d'une certaine manière et il faut pouvoir leur expliquer comment on la valorise. Concrètement, euh, au fil des années, j'ai modifié, adapté mon cours euh, en fonction des, des remarques que j'ai eues. Les remarques étaient en fait relativement positives sur un séminaire que j'ai mis en place. Les étudiants désiraient également plus d'applications pour le cours du théorie des jeux qui, est, qui, est, qui a une base théorique forte et donc ce n'était pas le, le volet principal que pour lequel j'avais opté hein, lors de la construction de ce cours et donc on a rajouté au fur et à mesure des applications. Donc de manière très naturelle, il est clair que euh, ces évaluations elles impactent directement la construction de nos cours dans les années suivantes, c'est sûr. En fait, dans un de mes cours, un prof nous a proposé de répondre à un questionnaire et après, euh, il nous a fait un feedback sur les améliorations qu'il allait apporter en fonction de nos réponses. Et du coup, bah ça, ça nous a vraiment poussé à répondre aux questionnaires. Quoi. Euh, moi, je pense à un cours que j'avais, et même plusieurs, euh, durant mon année là maintenant, euh, où il y avait énormément d'évaluations continues, très grosse charge de travail, et les étudiants étaient tous occupés de suffoquer. Et ce genre de questionnaire, ça permet vraiment de, de, de faire en sorte que les, les professeurs euh, se rendent compte de ces problèmes et agissent en conséquence. Répondre à ce questionnaire ne va pas nécessairement changer les choses pour ta promotion, mais peut-être pour les années futures. Et Il faut toujours garder en tête que les, euh, les nouveautés en fait, dont tu vas bénéficier cette année sont aussi le résultat de, du travail qu'ont fait les personnes avant toi. Et parfois, quand on met des nouveaux dispositifs en place, que ce soit des classes inversées, que ce soit des quiz qui sont sur des booklaps, etc. Mais on, on, on a le retour de l'étudiant pour savoir combien il apprécie ça. On sait, hein, il apprécie beaucoup. Mais quand on voit qu'un collègue l'a fait et que ça a été énormément apprécié dans une évaluation des étudiants, bah c'est précieux et ça nous incite à le faire également.